à Jésus. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se mordu, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ruiné mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, L'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verre de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. » Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez les instructions, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Mais c'est le Fils de peur qui nous s'irrite, et vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Somme 3. Ô oh, Éternel mais mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô éternel. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu. Quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Somme 5 Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel. Écoute mes gémissements. « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière éternel. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les essentiels ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. » Tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans son temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de société dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leurs gossiers étaient sépulcre ouverts, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô oh Dieu, que leurs décès amène leurs chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, quand ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis les justes, ô oh éternel, tu l'entoures de ta grâce comme de bouclier. Amen. Gloire à Jésus. Somme 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore. Sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela... S'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, qu'un ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne oh, un jugement. « Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affirme le juste, droit qui sonde les cœurs et les reins. Dieu juste, mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. » Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui d'être traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Psaume 11 C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici les méchants bondent de Ils ajustent leurs flèches sur la côte. Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il L'Éternel est dans son temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel sont le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du souffle. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Somme 12 Sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à qui contre souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au croisé et cette foi épurée. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, que la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Psaume 109 Dieu de ma louange, ne te tais point. « Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'envient de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, que notre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceintures dont il soit toujours sain. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. « Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires revêtent l'ignominie qu'ils se couvrent de honte comme de manteau je louerai de ma bouche hautement l'Éternel je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent parole du Seigneur J'avancez. le son de Jésus